Bonjour, Ceci est le panneau des départs des vols à Roissy Charles de Gaulle. Je pars avec Maï quelques jours et elle sait pas où on va. Dans cette liste, à ton avis, on va où Ouais. Mais c'est pas possible. Ok. On va en Europe. On pas le connerie, là. On va en Europe. T'as pas d'idée Attends, attends. Je peux te donner un indice Un indice Le vol part à midi et demi. Maï, on va à Reykjavik. On va en Islande. Pas du tout, j'ai dû la Roumanie depuis le début. Elle croyait qu'on allait en Roumanie. Non, non, on va en Islande. Oh, là, là. Zach en Islande, c'est parti. Bah, il découvre le perso FM. C'est forceux. T'en penses quoi Mais t'es plus fort, On prend pas un smoothie pour le plaisir dans un petit café d'aéroport, les frérots On s'est fait avoir Oh putain le copyright t'entends <rire> On est arrivé à l'aéroport de Reykjavik Keflavik C'était marqué sur le billet et je m'en suis pas douté Vous savez c'est quoi l'aéroport de Keflavik C'est comme si je te disais Beauvais à Paris, t'es à 50 bornes Donc il nous reste encore un bus à prendre, voilà Je suis arrivé entre les bus et compagnie pour deux personnes plus la petite bouffe J'ai été délesté d'un peu plus de 100 balles Ça fait plaisir le voyage en Islande L'aéroport de Keflavik si un jour vous voulez aller en Islande, faites attention, hein, vous faites pas avoir, c'est pas ici Reykjavik <rire> l'américaine. C'est sympa. Je valide. <rire> non mais sérieux Maïs, depuis tout à l'heure, t'es à azac, arrête, On y va, arrête, nana. Oh, pas vrai. Et t'es un, tu joues joues fais avec, attendre, tu joues mais c'est... Quoi Moi je joue à FM en vacances. Oui, oui, oui. En D1 islandaise Oui, oui, oui. Allez, Gappa. On y va Oui, on y va. Vous connaissez les femmes, hein. faut les attendre. Mais arrête, Allez, on y va Menteuse, elle a être en de la chambre, <rire> Elle est dans ma poche <rire> Qui a oublié les clés en Estonie c'est toi qui les a perdues hein. Non, c'était toi <rire> Allez, let's go On va visiter Reykjavik et ses environs Ça y est, on a récupéré la chambre Et franchement, c'est très mignon Il commence à faire nuit, t'as capté, mais c'est mignon Ça, c'est de l'ascenseur américain Tu vas aller voir quoi Ouais, je sais, je sais ce que tu je... en fait, à proximité, il y a une petite rue avec euh, des arcs en ciel par terre hein, et beaucoup de, de restaurants et tout. Et, et il y a même une petite sculpture le long de la mer. Et ça, j'ai envie d'aller la voir, une sculpture. Ah non, près de la mer Ouais. Tu sais qu'il y a un musée de zizi <rire> Zéro van. Zéro van. C'est pas un simple musée de zizi, c'est un musée de zizi d'animaux. <rire> non, je suis très sérieux, il ferme à 19h. Oh là là là là, les portes qui s'ouvrent automatiquement, non, nous bah sommes dans le ça, centre hein. C'est parti, mais pourquoi pas Parce que ma mère, elle va t'embêter Ah merde <rire> Allez, ah, les balades dans Reykjavik Attendez, je vais vous montrer la, la place principale, enfin la rue, la rue. Ça c'est le style nordique, un style que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Avec le crissement des valises tout le long des rues, tu sens que les touristes sont de retour. Dont moi Dont moi On se balade et on grignote J'ai faim. Il y a, bon. a Foucault en Islande. Tiens <rire> Réaliste ou pas elle a vu, elle a dit c'était moi direct. Hein. Je m'excuse pour le côté dark de ses premiers plans. <rire> J'avais mal réglé la caméra. Visite de Reykjavik aujourd'hui, c'est le seul jour qu'on a à peu près tranquille. Donc on en profite pour la capitale. C'est vraiment un style nordique que je kiffe bien. Tu sais, les styles que tu peux retrouver dans des Copenhagues, euh, sûrement peut-être en Norvège, en Suède, même sans y être allé, je sens que c'est ça. Et ils appuient bien sur le côté nordique, mais c'est un style où, ok, j'avoue, il fait pas très chaud là. Il fait chaud, May ou pas Ça va. Ça va, en vrai, ça, ça va. va ça mais va. sinon, en réalité, c'est un style qui est appréciable. Regardez. Tu vois un peu l'architecture. Les bails en face et tout. À noter que il y a l'eau là-bas. Ouais, il y a l'eau là-bas. Tu veux qu'on aille voir ta petite rue avant d'aller à l'eau là-bas Parce que l'eau là-bas, il y a un truc que je voulais voir. Mais moi je préfère qu'on aille maintenant parce que c'est encore à un peu du jour. Ouais. Allons à l'eau. Cette jolie structure est une œuvre d'un artiste islandaise faite il y a 31 ans. Devinez, ça représente quoi Bon, un bateau, hein, on enlève les suspens pourris. Bateau avec la mer en face, les montagnes derrière, et attention le prix des loyers qu'il doit y avoir juste là. Non, ça fait un peu ambiance Miami Beach avec euh, 30 degrés de moins. Il caille, hein, ouais, franchement. Ouais, hein. Ah mais aller dans les pays froids quand il fait froid, il y a un charme. Je, je l'ai déjà dit, je suis sûr qu'y aller quand il fait froid, enfin je trouve en tout cas qu'il y a un vrai charme. Aller en Estonie en décembre, c'est feu. Aller en Islande fin octobre, c'est feu mon frère Le hasard de la vie fait que tu peux aussi te balader et tomber sur des bonhommes qui font de la sculpture de glace. Il y a un gars avec une grosse tronçonneuse sa mère et des bouts de. des blocs de glace transparents et absolument immenses. Il y a certains pays où dans la rue ça fait du beatbox, ici ça taille dans la glace. Levels hein C'est <rire> un peu plus de flow quand même. Je me suis fait un pote. Par contre, il a pas l'air très commode, hein. <rire> la statue, ça. Sur ce bâtiment, il y a des noms et des dates de bonhommes, comme par exemple, là, je lis Gudbran Gudbrandur Porlakson, de 1542 à 1627. Et j'ai remarqué que les Islandais, hashtag analyse, avaient beaucoup de leurs noms qui finissaient par son. de SON Et je me pose la question de si son, ça veut pas dire fils de. Donc ah. euh, Porlakson, fils de euh, Porlak, tu vois. Un génie, toi Comme Ben en arabe Ben ouais. Arfa, Ben ouais, Zema, ouais. Ben The Beat, ce que tu veux tu vois Ouais ouais Je pense que c'est similaire Mais alors, vraiment le côté reposant de cette balade mon frère Tu prends des tartes de partout hein. On se dirige vers le centre-ville yeah. Tu sais que j'ai vraiment pris des conneries hein. J'ai pris un chocolat chaud, un espresso, bon ça toi tu bois ton café ah. J'ai pris un cupcake et en fait, après ils font de la glace dans une sorte de pot, mais gros pot comme ça. Et là, je suis parti en couille. Vous allez juger ce que j'ai mis dedans, mais c'est honteux, je crois. On est dans notre café et Maï elle pense que je tiens pas là. Non, moi ouais, j'ai envie de prendre le risque. moi non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Ouais je sais je suis gros hein, mais... <rire> non, mais... Non mais c'est pas ça c'est juste que... Non c'est pas ça... Ah, enfin, ben, avoir, eu peur. Oh le mood de cocooning. T'en penses quoi Incroyable. Et là il y, y a du beurre de cacahuète là-dedans. Beurre de cacahuète. Caramel beurre salé. Des, oh, des, des, des petites fraises. Et de la sauce chocolat. Tu valides ou c'est de la merde non, non ça me donne Goûtons ce truc, maintenant que j'ai dit le mélange, il faut un jugement définitif. Je le dis sans aucune. J'ai inventé la glace du siècle. <rire> oh ça va le chevilles. C'est exceptionnel. Bah donne, tu goûte. Glace du siècle ou pas Incroyable. Avec la fraise et tout, ça. Oh, ça fait toute la dupe. Invitez vos meufs. <rire> euh, je vous permets. Vos meufs Ouais, ouais, ok. <rire> Mais mec on a perdu maille. Regarde, non mais il est magnifique. Et attends, attends, regarde, parce que j'ai là. Hein. Il y en a un, mais il est argenté. Ah, oh. Oh, oh, il est rose, oh. regarde lui. Mais ça, j'ai grandi avec ça, moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Ça, c'est toute ton enfance, ça. Ouais, le... le... Ah ouais. Du coup, on va continuer à une petite excursion dans le centre-ville. Vous voyez, on est dans l'endroit avec des rues marchandes, des machins, nana. Et un peu plus loin, il y a une des rues les plus populaires de Reykjavik. On va faire un petit tour là-bas. Et après, on va aller voir une église. Il y a une immense église. Et derrière, j'ai envie de me taper un maxi resto Irland... euh, islandais. pardon, irlandais, Il faut savoir quand même que le commerce en Islande, c'est genre leur PIB. C'est 60 à 70% euh, qui provient de leurs exportations maritimes, machin, nana. Donc c'est des gros pêcheurs. Quand tu dois manger halel, je tu sais que le, la viande halel ici, ça va pas trop être ce que tu parles. Enfin, pas trop ce que tu as trouvé. Donc euh, la petite bouffe islandaise, Mike, tu t'as faim bah, hein. Non, mais ouais. oui ou non Oui, j'ai faim, mais tranquille. Merci. J'avais pas besoin d'une dissertation. On contribue. Vous savez que quand je voyage, j'aime bien vous montrer des endroits un peu emblématiques. Bon. Je crois qu'on y est, hein Oh là là Une maxi-église qui a une quarantaine d'années de ce que j'ai vu. C'est la principale de Reykjavik. Elle en voit vraiment énervé Alors, Mathéo va avoir euh, l'amabilité de vous montrer des plans de l'intérieur, hein, parce que là, à l'heure actuelle, il est 22h, tu te doutes bien qu'elle est fermée. Mais je crois que c'est le plus grand édifice religieux du pays. Franchement... Moi qui suis souvent allé en Europe de l'Est et qui ai vu beaucoup beaucoup de, de, de, de choses avec des grands vitraux etc en étant juste en dessous et regardez pouvoir prendre la caméra, faire ça Oh cette petite visite nocturne de Reykjavik J'aurais aimé le faire un matin peut-être que je le ferai dans les prochains jours On est là pour 3 jours, un vlog par jour comme ça c'est simple Demain c'est de la randonnée des choses extrêmement énervées vous allez voir J'espère que ce vlog vous plaît Mais là pour le coup j'essaierai de vous refaire peut-être si j'ai le temps la ville de jour pour vous montrer d'autres choses mais aussi de jour parce que c'est très cool de jour J'ai faim ne serait-ce pas le moment d'aller <rire> au restaurant islandais Les spécialités islandaises. Du poisson et de l'agneau. Ça te donne envie ou pas Non. Non Non, pas du tout. Il y a le plat végétarien qui me donne par contre. Après franchement, c'était bien noté. Hein moi, je vais jouer le jeu. Bon. On va essayer les spécialités islandaises. J'ai pris le poisson du jour. Et moi euh, Tourte à la truite. Alors, C'est vrai qu'on dirait un gâteau. C'est de la tarte à la truite, aussi appelée Freya. Comme les DS machin là, dans les séries qu'on voit. J'ai voulu vraiment herper euh, la spécialité islandaise, pardon. Je fais que dire irlandaise. On va goûter. On dirait de la glace avec du caramel. Passons au vif du sujet. à nous deux, tarte à la truite. C'est 20 balles le plat, imagine j'aime pas. Mais c'est sucré. C'est étonnant. C'est pas incroyable. Mais c'est pas dégueu. C'est OK. Et si j'avais payé moins cher, je t'aurais dit que c'était immonde de <rire> Tu N'empêche, au fur et à mesure de mes voyages en Europe, ailleurs aussi, il y a des endroits où ils font bien à manger. Hein. Mais alors la France... Ça, c'est 2 euros. <rire> Bienvenue dans le pays où la vie est 20% plus chère qu'à Paris. <rire> je tiens à à dire un truc, que Dieu me pardonne de vous avoir menti. La prochaine fois, quand je mange quelque chose en vidéo et que je dis que c'est étonnant, c'est que c'est dégueulasse. C'était vraiment pas bon frère, ça, franchement c'était pas bon. Mais bon c'est pas grave, au moins on aura tenté. C'est pour ça que je vais aller chercher un kebab là, histoire de, de me caler un petit peu le ventre. C'est la fin de ce premier vlog, j'espère qu'il vous a plu, il y en aura trois, un par jour. Demain, nous allons faire des choses absolument étonnantes. Nous allons voir de la lave, nous allons voir des lagunes, nous allons faire une randonnée. Bref, ce sera très lourd. L'arc Zach en Islande, en direct pour vous et pour votre plus grand plaisir. Si ça vous a plu comme d'hab, un petit like, partagez et compagnie. Et on se dit...